Donc, on commence la deuxième partie. Alors, j'aime bien, pour cette deuxième partie, avoir un calque que je vais appeler outil. Voilà, donc j'ai cliqué sur le petit plus, j'ai renommé le calque outil. Sur ce calque outil, je vais mettre un rectangle avec du gris. Voilà. Je vais le verrouiller, peut-être. Euh... Non, je ne vais pas le verrouiller, je vais le placer là. On va réaliser donc cette première forme ici, cette deuxième, et puis euh, les petits ronds et les petites étoiles. Mais on ne s'attardera peut-être pas trop sur la couleur. On va voir. Euh, donc je vais masquer le calque ici, Illus, et on va se concentrer sur ces outils. Donc premier objet, c'est celui-là. Alors c'est très simple, on sélectionne ici l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Euh, je me mets à peu près ce là je clique, je glisse, et on s'aperçoit... Voilà qu'on a un premier cercle ici, je vais enlever le fond, je duplique, CTRL-D, un autre cercle ici, je duplique, je le déplace à l'horizontale, pour le déplacer à l'horizontale j'appuie sur CTRL, Voilà, je le mets à peu près à cet endroit là, je vais enlever le magnétisme. Pour être sûr qu'ils sont bien alignés, je clique ici sur aligner distribuer et je vais choisir non pas à la page mais par rapport au dernier sélectionné et je vais cliquer là-dessus. De façon à ce que les trois cercles soient vraiment euh, bien alignés. Je vais combiner ces objets, donc pour cela je vais dans Chemin, je fais Union, ou CTRL plus. Voilà. Donc là j'ai un premier objet qui est fait. Je vais faire l'espèce de, de petit citron là. Euh, je vais choisir l'outil Courbe de Bézier, c'est pas mal. Donc je le me mets ici, je clique, je déplace, je clique. Je me mets par exemple à cet endroit là. Voilà, voilà je clique et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais sélectionner l'outil Éditer les nœuds, je me mets à peu près au milieu. J'appuie sur la ligne et je déplace. Alors on peut se mettre sur la ligne et déplacer comme ça. Ou on peut jouer avec les poignées. Alors pour jouer avec les poignées, il ben faut les faire apparaître. Pour les faire apparaître, on fait un petit rectangle de sélection. Et là, hop, on a les petites poignées. Au choix. Je vais aligner donc ce petit nœud ici par rapport à celui d'en bas sur la verticale. En cliquant là-dessus. Donc toujours, hein, aligner et distribuer, je clique là-dessus. Je vais dupliquer cet objet, alors pour dupliquer, je vais cliquer là-dessus, et je lui fais un petit retournement horizontal en cliquant là-dessus, ou je peux appuyer sur H. J'active le magnétisme, je me mets à cet endroit-là, je clique, je glisse, et ainsi l'objet est placé correctement. Je vais joindre ici les deux nœuds, donc pour cela, je vais faire un rectangle de sélection, et je clique là-dessus, Ou le raccourci, c'est CTRL-J euh, Shift-J, me semble, voilà, Shift-J. Non, non, non. notre premier objet est là, notre deuxième objet est là on va faire les petites étoiles alors pour faire les étoiles, on rien de plus simple, on va en faire qu'une on va cliquer et glisser on va prendre un petit peu les, les bonnes mesures donc là j'ai mis le premier cercle, je vais mettre cliquer et glisser, je vais mettre une petite étoile alors non pas à 5 branches mais à 4 branches pour réduire, je me mets ici sur le petit losange, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL parce qu'autrement ça, ça tourne et moi je veux bien rester à la verticale, j'appuie sur CTRL, j'ai le magnétisme qui m'embête, je peux le désactiver, euh, le raccourci pour désactiver le magnétisme c'est SHIFT Voilà, pourcentage. je clique, je glisse, Ouais, c'est parfait, Tac. je sélectionne ces deux objets et je vais les déplacer ici sur mon petit carré gris pour pouvoir les retravailler tranquillement, donc là je veux du blanc au premier plan, Tac, sans contour, donc j'appuie sur Shift et sur la croix, avec un dégradé radial, donc pour le dégradé radial, on connaît, c'est ici, fond, je clique là-dessus, on va travailler un petit peu ce dégradé-là, en appuyant ici sur l'outil dégradé, euh, je vais double-cliquer, voyez, sur la ligne bleue, de façon à rajouter un petit taquet de couleur. mais je veux quelque chose de bien blanc, donc pour cela, je clique sur la roue, et je pousse ici, à 255. Voilà, je suis bien blanc, Voilà vers une quelque chose de, de, de plus estompé, vers un blanc à 0, vous voyez ici, avec un alpha à 0. Euh, sur la petite étoile, ben, je vais utiliser le même dégradé, donc pour cela je clique là dessus, hop, donc dégradé radial et sans contour, on va voir ce que ça donne. Ouais. Alors je peux retravailler ce dégradé là, et il est indépendant de l'autre. Si je souhaite changer les deux dégradés en même temps, c'est-à-dire avoir un seul dégradé qui change, il suffit juste de cliquer sur le petit euh, comment dirais-je, le petit ici, à ce moment-là, ils sont liés. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors Ctrl Z, je reviens. Donc là, j je reviens en arrière. Voilà, lui s'appelle 2560 et l'autre 2560. Donc c'est bien les deux mêmes dégradés. Si je change celui-là, automatiquement, vous voyez, l'autre change aussi. Et moi je veux pas ça. Donc, je vais réduire ici et agrandir. Voilà. Donc là j'ai une première étoile, et après j'ai des petits éclats lumineux, alors tout simplement je vais choisir mon petit cercle là, je le duplique, CTRL-D, Hop et je le déplace. Et ces objets là, on va les. déjà on va les grouper, celui-là je vais le grouper, CTRL-G, celui-là aussi. Et je vais créer des clones. J'aime bien travailler avec les clones. Hop, donc là j'ai créé un premier clone en cliquant là-dessus. Je vais le placer ici correctement. Voilà. Je l'aligne par rapport à mon petit citron. là. Je vais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Je clique par rapport au dernier. Tac. Ici, je vais cloner cet objet. Donc pour le cloner, c'est là. Le raccourci, c'est Alt D. Je vais le placer correctement. Voilà. Tac. Ici, je duplique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, je sélectionne les deux objets, je les groupe, CTRL-G, je clique ici mon petit citron, enfin, ouais, et je, cl je clique sur aligner selon l'axe vertical. Voilà, Il me reste maintenant ces petits ronds à faire, toujours avec cet objet-là de départ que je clone, je réduis la taille, donc j'en place un ici, j'appuie sur espace pour le dupliquer, je sélectionne les deux, je les groupe, CTRL-G, je duplique, CTRL-D, j'appuie sur H pour faire un retournement horizontal, je clique, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je sélectionne ces deux groupes de deux objets. Je les groupe et je les aligne par rapport à celui-là, à la verticale. De façon à ce que tout soit bien aligné. Maintenant, si je sélectionne tout et je clique là-dessus, rien ne devrait bouger. Ah si, ça a un petit peu bougé là, le citron. Euh, on voit qu'il y a un, une petite sphère à rajouter. Donc bah, Très simplement, je vais me mettre là. Je clique, je glisse pour obtenir à peu près la même taille. Alors je vais mettre bien sûr un petit contour et pas de fond. Et je l'aligne par rapport à celui-là. Voilà. Je sélectionne tout ça, je groupe, et je vais le mettre ici sur mon mon petit rectangle gris là. Mon petit rectangle que je place à côté. Et celui-là, je vais le cloner. Tac, je vais le placer ici. Comme ceci ça devrait être de bon euh, je vais disposer ouais je vais faire apparaître maintenant mon calculus je vais aligner cet objet donc par rapport à mon groupe alors je vais créer un grand groupe de tous ces objets là donc pour sélectionner tous les objets flèche noire je sélectionne tout je fais un CTRL G je sélectionne donc mon citron enfin cet objet-là, je sélectionne ma fleur de vie et je clique là-dessus pour bien les centrer verticalement par rapport au dernier. Tech. Je clique sur cet objet. Je clique une deuxième fois pour avoir ici la petite croix que je vais placer bien au milieu. J'active le magnétisme. Hop, voilà, c'est parfait. Et je vais bah, dupliquer cet objet, donc mon clone. CTRL-D, faire une petite rotation. CTRL-D, Voilà. En sélectionner plusieurs contrôle d contrôle d voilà contrôle d voilà on va un petit peu voir ce que ça donne en masquant le modèle ça commence à être assez en place euh, dernière partie on verra donc la mise en couleur on verra comment réaliser ces petits cercles ces trois petits cercles et si on a le temps, on verra comment réaliser ce, ce petit effet de flou derrière, qui est, qui est quand même relativement simple. Voilà, donc fin de la deuxième partie, euh, et je vous dis à bientôt donc pour la dernière partie.